Bonjour, aujourd'hui on travaille les fessiers, quatrième et dernier exercice. Pour cet exercice là, je suis donc contre un mur, n'importe lequel, je peux le faire dans le métro quand j'attends, je peux le faire en attendant le bus, je peux le faire à n'importe quel moment, c'est ça qui est pratique. Donc je me tiens juste pour avoir l'équilibre. Ma jambe de terre est légèrement fléchie, légèrement, et en plus je travaille quadriceps. Ma jambe qui va travailler pour travailler fessier du haut, bien. Elle est mon pied légèrement fléchi aussi, mon genou, mon pied flex. Je travaille jusqu'au mollet, là, toutes les serrées, pied flex. Et je remonte bien pour travailler fessier du haut. Je fais 10 grands. Et 1, descend. 2, descend. 3, descend. 4. Après, je pars sur petit là-haut. Petit. 1, 2, 3, je travaille bien, encore plus bien, Fessier du haut pour travailler au bombage de fesses, d'accord Et mon dernier, je tiens, je tiens la position et là je force, hein, parce que je peux tenir comme ça ici sans trop forcer, mais là je force la contraction en plus, d'accord Ici, troisième bon, petit exercice, aussi je tiens jusqu'à 10, je repose et je recommencerai la série 5 fois après je change de jambe je repars pareil le bassin bien face au mur et je pars vers l'arrière c'est bien le fessier là qui travaille tout l'arrière de la jambe travaille avec celui là mais particulièrement le fessier toujours 10 grands et 2 et 3 10 petits là-haut 1, 2, 3, 4 et 10 je tiens 1, 2 3 et ça, cette petite série-là, je la recommence cinq fois. Merci